Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors euh, on va s'intéresser aujourd'hui dans cet épisode qui est le cinquième à la mise en place tout doucement de l'interface utilisateur et euh, dans cette interface évidemment on va gérer le score du joueur mais aussi euh, les vies restantes euh, au niveau du player. Alors on va mettre en place l'interface graphique au niveau de, du player, on va lui mettre trois slots comme dans le jeu original avec trois vies mais évidemment là on va s'occuper simplement de la mise en place de cette interface et euh, l'incrémentation du score quand on touche un ad quand on, on explose un alien alors pour ce faire j'ai récupéré vous pouvez voir que j'ai créé un dossier fonte et à l'intérieur j'ai une police que je mettrai en ressources de nouveau de l'article que vous trouvez sur le site dans cette partie et on va s'intéresser à ça tout de suite mais avant toute chose comme vous pouvez le voir je vais lancer ici là où on s'était arrêté précédemment je vais mettre mon interface graphique ici alors je vais faire une petite pause je vais mettre mon interface graphique ici, comme vous pouvez le voir en haut, et il faut bien penser que dans le jeu Space Invaders, on va avoir ici un genre de secoupe qui passe par la suite. Donc là, ce n'est pas terrible au niveau, euh, au niveau de l'espace occupé actuellement par mes aliens et par mon player. On peut voir qu'ils sont un peu trop gros. Donc ce que je vais faire, je vais les modifier. Ici, on va tout de suite modifier cette interface. Alors pour la hauteur de la wave, c'est simple. Il suffirait ici qu'on déplace notre empty wave et le mettre un peu plus bas. Le seul problème, c'est que je ne suis pas certain que ça solutionne le souci. Parce que regardez, voilà, si je mets le score là, bon, il restera assez de place. Mais on peut voir que là, du coup, il n'y aura pas beaucoup d'étages. Donc moi, je vais rétrécir un petit peu tout ça. Je les trouve un petit peu trop gros. Donc pour ce faire, je vais aller au niveau des préfabs Et comme on peut le voir ici, on va pouvoir euh, tout simplement modifier. En fait, si on sélectionne tout, Alors on va essayer les 5 avec l'explosion. On va modifier ici le scale à 0.7 sur chaque axe. Comme ça, ça nous donnera, euh, comme on va pouvoir l'observer si je lance le jeu des euh, invaders, des aliens plus petits. Mais là, ils sont trop écartés. Donc, on va devoir modifier ici bah, les propriétés de NodeWave. Mais qu'à cela c'est pour ça qu'on l'a fait, justement. Et donc là, on va pouvoir tout simplement mettre un nombre d'aliens plus important. Alors ici, au niveau de la colonne, de l'espacement des colonnes, je vais mettre 1. Et au niveau de l'espacement des lignes, je vais mettre 0,7. Et euh, total aliens, je vais mettre 10 parce qu'il en faudra quelques-uns. On verra ensuite combien on en met. Donc là, on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Ça me laisse bien la place pour faire passer ici euh, la secoupe. Et là, on peut voir que j'ai quand même pas mal d'étages. Alors, seul souci, c'est que mon player, maintenant, il est beaucoup trop gros. Donc, je vais le réduire aussi, lui. Et ça, ça va être vite fait. On va se placer ici. On peut voir qu'il y a un site. Je vais le mettre à 1 sur chaque axe. Et d'ailleurs, je vais même profiter ici pour modifier un petit peu son design. Parce que je le trouve un petit peu grand. Voilà, on va l'aplatir un petit peu. Et voilà. Si, ça si on fait comme ça... Voilà, on peut voir que l'ici, bah, j'ai quelque chose d'assez sympa. On pourra revenir sur la taille du player parce qu'il faut encore se méfier étant donné que par la suite, les aliens vont nous tirer dessus. Donc ça, ça risque d'être problématique. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper de l'interface. Alors on va créer ici une UI euh, et évidemment on va tout de suite choisir le texte parce qu'on peut voir que le canvas est bien présent, que Unity me l'a euh, mis avant le texte, évidemment c'est comme ça que doit être. Donc on gagne du temps. Alors on va passer ici déjà euh, le texte qui est là, on va le mettre en haut à gauche. Donc j'appuie ici sur Alt et euh, je le mets ici en haut à gauche. On peut voir qu'il est noir, donc on ne voit strictement rien. Donc je vais évidemment le placer en blanc dans un premier temps. Les couleurs, on peut voir qu'on peut les modifier très facilement. Alors au niveau du texte, je vais le passer en overflow. Je ne vous dis pas pourquoi, je pense que vous le savez. Euh, et maintenant, on va pouvoir changer de police. Alors comme j'ai récupéré ici cette Cosmic Alien, on peut voir que j'ai bien cette police ici. Alors au niveau du texte, pour le moment, on va écrire score, 2 points et 0 évidemment. La partie n'est pas encore commencée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais zoomer pour passer con judicieusement ici ce, ce texte, que je vais d'ailleurs renommer. Je vais l'appeler TXT Score. Donc maintenant je vais prendre mon manipulateur ici pour le déplacer et je vais le positionner à un endroit ici qui m'intéresse, pas trop haut, pas trop bas, on va regarder ça. Et je vais même pouvoir mettre une police un peu plus grande comme 20, alors là j'ai peur que ce soit un peu trop gros, donc on va laisser en 16, euh, c'est encore trop gros, j'étais en 14, bon. On va tester comme ça en plein écran pour voir ce que ça donne. Ça nous donnera une idée. Alors là, on peut voir qu'il est devenu tout petit. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de modifier la propriété ici, Canvas Scaler de mon canvas. Donc, je vais choisir ici qu'il doit se redimensionner en fonction de la taille de l'écran. Et là, on peut voir que justement, ça change un petit peu sa taille. Donc là, on va pouvoir augmenter ça. Donc, on va mettre 25. On va lancer le jeu et on va regarder ce qui se passe. Et là, ça me semble assez correct. On peut voir que la police est sympa. Et j'ai bien ici euh, quelque chose d'homogène. Bon, on reviendra sur les tailles ensuite, peu importe. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer ce TXT score et je vais l'appeler ici TXT euh, lives au pluriel. Alors, évidemment, ce que je vais pouvoir faire, c'est déplacer ici les lives voilà, et les mettre à peu près ici. Évidemment, j'ai que le texte à changer. Donc, ce que je vais faire maintenant au niveau du texte, je vais choisir ici live tout court et je vais rien mettre. Alors pourquoi Parce que je vous ai dit qu'on allait utiliser des slots. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement ici créer euh, au niveau du TXT Life un nouvel objet UI qui va être tout simplement une image. Dans cette image, je vais sélectionner bah, ici le player. Donc on peut le voir, je vais lui mettre une couleur verte, histoire que ça ressemble à notre player. Et évidemment, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est le redimensionner. Alors, je pourrais prendre les dimensions du player. Effectivement, ce serait peut-être pas bête. On peut voir qu'ici, euh, au niveau du transform, j'ai ça. Donc, bah, je vais pas m'embêter. Je vais copier, co faire un copy code pour récupérer l'intégralité. Et au niveau de l'image, je vais faire un pass. Le seul problème, euh, c'est que euh, bah, je ne peux pas parce que c'est pas le même type. pardon. Donc, on pourrait les recopier à la main. Mais comme je suis un peu feignant, on va le faire comme ça. Donc, je vais le redimensionner tout simplement. Vous pouvez voir donc je vais faire ça voilà et je vais essayer de euh, bah, le mettre un petit peu au même ratio voilà on peut voir que là c'est pas mal et ici voilà ça ressemble un petit peu à ça donc ce que je vais faire ici cette image bon, je vais la positionner pour le moment à côté de live ici je vais lui donner un espacement voilà comme ça et évidemment je vais renommer ici euh, cette image slot 1 parce qu'évidemment on va en faire des slots donc maintenant je vais le dupliquer deux fois et évidemment vous vous doutez bien que je vais les déplacer pour les mettre à euh, espacement égal. et ici on va dire que j'ai mes slots donc évidemment maintenant je renomme pour que ce soit plus simple mes slots donc 2 et ici la dernière slot qui est la 3 voilà donc maintenant on va pouvoir ajuster tout simplement en dépassant notre txt live parce que ici les slots sont enfants donc on va pouvoir le mettre où on veut et que par exemple ici donc regardons ce que ça donne en plein écran voilà, On peut voir qu'au niveau de l'interface c'est assez sympa, on a une police euh, qui est plutôt bien et donc euh, bah, on va pouvoir gérer ça. Alors, Par contre mes euh, vaisseaux live sont un peu trop gros, je ne vais pas agrandir le player parce qu'il me semble à la bonne taille. Par contre ceux-ci sont encore un peu trop gros, donc je vais sélectionner mes trois slots, je vais prendre mon outil de redimensionnement et je pense que je vais devoir les rapetissir un petit peu. Voilà, et je pense que là, si on élargit un peu, on sera un peu plus près de la vérité, à moins que je me trompe. Bon, ça c'est du détail, voilà, on peut voir que c'est encore un peu trop gros, mais on reviendra dessus, je le ferai hors ligne, mais vous avez vu comment on pouvait faire. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse scorer, c'est-à-dire que maintenant quand je joue, bah, je veux, quand j'explose je un alien, je veux tout simplement pouvoir avoir du score. Alors par exemple, 50 points par alien tué, parce qu'il faudra savoir que par la suite, euh, on a, comme je vous l'ai montré, alors vous connaissez le jeu Space Invaders, vous avez ici votre wave, et euh, d'ailleurs on va le faire là. Et on va utiliser ici, euh, tout simplement, entre lui le, le, les textes de euh, les slots et le texte de score, on va faire passer ici euh, un alien ici qui passera aléatoirement et qui lui va nous permettre de toucher un score qui est aléatoire, il me semble, dans le jeu. Donc on va voir tout ça par la suite. Mais évidemment, pour avancer dans notre jeu, ici, de toute façon, on est obligé de construire l'interface parce que maintenant, on va devoir s'occuper ensuite de la vitesse de la wave qui devrait augmenter. Je pourrais le faire là, mais le problème, c'est qu'elle doit être pro proportionnelle pardon, euh, à la vague. Et il faudrait euh, aussi que je puisse détecter bah, quand la vague a été tuée. Je passe à, on va dire, un autre level on va dire la wave numéro 2 et en fonction de cette wave je vais euh, plus ou moins plafonner la vitesse au plus on va être loin dans les levels au plus euh, l'accélération euh, totale de la wave va être importante et va, donc ça va être beaucoup plus compliqué donc c'est comme ça que j'ai l'idée de faire j'ai pas encore été plus loin hein, je vous avoue et je vous l'ai dit que ce, que ce jeu on le fait ensemble mais ici je prépare pas grand chose à part chaque session est préparée à l'avance et je vois un petit peu comment je vais faire donc évidemment on sera peut-être obligé de revenir un petit peu sur le code n'hésitez pas euh, à me faire partager des choses des idées si vous avez des choses plus simples ou autre euh, je suis vraiment preneur il n'y a aucun souci là dessus vous me vexerez pas alors on va y aller alors comment va-t-on faire ça donc on se remet ici dans notre jeu et on va maintenant utiliser euh, bah, par exemple le player controller qui lui va gérer euh, tout simplement euh, bah, le score donc on va aller dans notre dossier script et on va éditer ensemble le player controller qui est ici donc nous voilà dans le player controller. Alors, on a euh, ici notre player controller et on va devoir utiliser évidemment d'autres variables. Alors mon idée c'est d'utiliser ici lui euh, et aussi euh, de gérer le score du player, ce qui est assez logique dedans. Donc je vais importer déjà l'unityengine.ui pour pouvoir utiliser les éléments de Lui, pardon. Alors, ce que je voudrais faire, moi, euh, c'est en fait utiliser ici euh, une variable. On va utiliser un getter et un setter. Ça permettra de faire un peu de révision pour ceux qui ne l'utilisent pas. Et ça aura un gros avantage plutôt qu'une variable publique. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment je compte opérer. Donc, je vais créer ici une variable privée. Donc, private qui va s'appeler score en minuscule. Alors, qui va être de type int, pardon, parce que le score va être juste. Hein, on, va, on va faire comme ça. Euh, qui va être évidemment égal à 0 au début de la partie. Donc ça c'est ma variable privée que je vais utiliser pour gérer le score du player. Alors elle est dans privé donc elle n'est pas en public, je ne vais pas pouvoir la, la toucher euh, depuis l'extérieur. Donc pour ça on utilise un getter et un setter. Alors le getter et le setter c'est simple, on va faire une marée publique ce coup parce qu'elle doit être touchable de type in de nouveau et on va l'appeler score en majuscule. Là, au lieu de lui affecter une valeur, on va ouvrir les crochets et on va créer un getter et un setter. Donc, le getter, c'est simple. On utilise le mot-clé get et ici, on met notre code. Alors, moi, je vais faire un return dans le get, c'est-à-dire quand on va aller chercher la valeur, ben, on va retourner quoi ben, La valeur de score minuscule, tout simplement. Donc, comme ça, grâce à la variable publique, on va récupérer score. Ensuite, on a le setter. Donc, le setter, c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est quand on va dire ben, euh, ma variable publique score, je vais lui attribuer, lui affecter une, va une valeur, pardon. Donc ici, on va dire que tout simplement, si euh, je, je, je mets un score, je vais tout simplement dire que la valeur est égale, en fait, elle doit être définie dans score minuscule. Donc je veux dire score égale value. Voilà, c'est assez simple. Hein. Euh, donc ça, ça a un gros intérêt parce que vous allez me dire J'aurais pu utiliser une barre public score, oui. Sauf que là, le gros intérêt, c'est qu'on va ici, dès qu'il y aura un set, c'est-à-dire quand quelque chose veut aller mettre à jour euh, ici la valeur de score, on va aussi lui dire maintenant, va mettre à jour l'interface, euh, le, le txt score qui se trouve dans lui. Donc, pour ça, évidemment, on va devoir récupérer la, la variable. Donc, je vais de nouveau ici faire un, un, une variable de type texte. Maintenant que j'ai euh, la possibilité avec l'import du namespace Unity Engine, UI, et je vais l'appeler euh, txtScore. D'accord Donc là, je la déclare. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici au niveau du start, euh, bah, lui affecter quelque chose. Donc, la variable euh, score, on, on sait. En fait, on va dire txtStore.Text est égal à quoi euh, alors, on va tout simplement utiliser un GameObject.Find. Alors, pardon, il n'y a pas de... C'est la, la, la variable, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, excusez-moi. Donc, on va utiliser un GameObject.Find, par exemple. Euh, et on va dire, bah, va chercher dans la hiérarchie txt euh, score. Donc, je l'avais écrit comme ça, là, c'est important. C'est l'objet de votre hiérarchie. Et on va faire un get component. On va aller chercher son, compo son composant texte. Voilà. Ce qui nous permettra maintenant d'agir sur txtScore. score. Très simplement et donc quand je vais ici dire bah, voilà, le score est égal à autant, bah, je vais en même temps dire au niveau du set que txt.text est égal à quoi euh, bah, On va dire tout simplement, on va réafficher dans lui euh, text score, on va prendre la même, le même format, un espace et là on va concaténer ça avec la variable score minuscule. Voilà, euh, score I un donc ça, c'est parfait, ça va fonctionner. Maintenant, faut-il encore qu'on intervienne sur cette variable public score depuis euh, un autre script pour lui dire, bah voilà, maintenant, ajoute du, du point. Donc pour ça, on va le faire au niveau du euh, bullet player. Rappelez-vous, c'est le script qui est au niveau du, du missile, enfin du, du projectile qu'on lance. Et on peut voir justement à la fin, quand c'est en collision ici, avec quoi Avec un alien, bah, qu'est-ce que je fais Je détruis... L'alien, j'instancie l'explosion ici, donc l'explosion préfable, et je détruis tout simplement l'objet. Bah, ce que je vais faire aussi, euh, bah, je vais tout simplement maintenant aller chercher euh, mon script player et euh, modifier cette variable. Donc là, on peut voir que je vais devoir utiliser ça. Alors, plutôt que de faire quelque chose de redondant, il serait plus judicieux peut-être de définir maintenant le player. Donc ce qu'on va faire, on va revenir ici. Euh, et on va euh, créer ici euh, une variable privée, par exemple, qui va être de type, alors on va aller chercher euh, le play, de type player playerController, parce que c'est le nom du script, voilà. Euh, et on va l'appeler euh, bah, player playerController, voilà, en minuscule, je pense que ce sera plus simple. Alors, ce que je ne dois pas oublier de faire maintenant, c'est à le wake par exemple, ici, ou bon, on va le faire à wake parce qu'on a commencé à le faire là, de maintenant définir ma, valable, ma variable playerController minuscule et lui dire qu'elle est égale à quoi. Eh ben, on va tout simplement utiliser ça. Voilà, comme ça, ça nous permettra de l'associer ici, euh, l'assigner la, dans, la dans la valeur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser le playerController, ce qui sera moins gourmand en ressources et qui sera plus simple pour nous à gérer. Donc ici je vais le faire, euh, bon, juste après le destroy, alors this game object non peut-être pas, donc je vais le faire ici plutôt. Donc je vais aller chercher le player controller et là ma variable score est bien là, et je vais dire qu'elle est égale à sa valeur, plus égale. Et on va lui ajouter bah, par exemple 50 points ici à chaque fois qu'on tue un alien tout simplement donc maintenant ce qu'on va faire on va tout enregistrer nos modifications et si je n'ai pas fait de bêtises on peut, devrait pouvoir scorer maintenant quand on élimine un alien donc on va vérifier ça tout de suite et on peut voir que j'ai bien 50 points 100 points Voilà, on peut voir que le script et euh, l'interface UI, euh, l'interface utilisateur est bien en place. Donc évidemment, on va devoir revenir là-dessus parce que là, euh, on va encore devoir ensuite s'occuper ici de gérer les, les vies. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas encore en train de mourir avec mon player à ce stade. Donc, on a déjà mis ça en place qui nous permettra d'avancer. Ici, euh, c'est une petite partie par rapport à d'habitude, mais elle est nécessaire, essayez de bien la suivre. Et puis moi, je vous donne rendez-vous euh, dans la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. À, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour euh, faites partager les épisodes ici de cette série j'espère que les vues vont, vont augmenter pour le moment c'est assez timide je vous avoue comme toute série je vous l'ai déjà dit mais on a bien démarré là je vois qu'on a du mal à passer euh, les 100 vues en quelques jours alors que d'habitude euh, on les dépasse aisément donc n'hésitez pas à partager et tout ça à, comme ça ça m'encouragera à euh, continuer cette série bon rassurez vous on la continuera mais comme vous pouvez voir tout ça prend beaucoup de temps et euh, ben bah, voilà donc je tiens à vous remercier en tout cas d'avoir suivi cet épisode un gros pouce bleu, abonnez-vous et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye